Marc Fesneau, bonjour. Bonjour. Comment vont les agriculteurs face à la crise de l'énergie Est-ce que c'est aussi rude pour eux que pour les artisans ou les industriels C'est rude de la même manière, on est face au mur des coûts énergétiques. Alors qui vient de s'ajouter aux... pour les agriculteurs a déjà une hausse très importante du coût des intrants, je pense aux engrais, pour l'alimentation animale au coût des céréales, augmentation des céréales, duquel se double l'événement climatique et la sécheresse de cet été et donc c'est l'ensemble des choses qui vient se compliquer et qui vient compliquer leur tâche on a le même niveau de difficulté sur la question énergétique donc on a déployé un certain nombre de mesures et dire qu'on est encore en train de travailler sur un certain nombre de mesures parce que le cycle agricole n'est pas forcément un cycle très classique par ailleurs c'est des productions qu'on ne peut pas arrêter pour des tas de raisons qui sont simplement que c'est la vie qui continue et mm -hmm. donc quand ça pousse il faut, réclater, il faut récolter il faut et transformer c'est pareil pour le lait c'est pareil pour la viande et donc on a besoin de travailler on continue à travailler il y aura des des déploiements qui vont se préciser dans les jours et les semaines qui viennent pour faire en sorte qu'on puisse leur, leur dire qu'est-ce qui va être amorti, qu'est-ce qu'on va prendre en charge. Une en sorte de guichet spécial pour les agriculteurs Non, il y a un guichet unique qui est en train d'être déployé, mais il faut qu'on regarde si on a des trous dans la raquette. Ce qu'on avait fait d'ailleurs quand vous regardez sur le Covid, on avait ajusté au fur et à mesure les dispositifs. L'idée, c'est d'avoir des dispositifs qui, qui prennent bien en compte la difficulté des agriculteurs. Je vous donne un seul exemple. Par exemple, dans le secteur des andis, vous avez des gens qui avaient 80 000 euros de facture énergétique et qui passent à 800 000. Et donc, vous voyez bien que tout ne peut pas être dans les prix, sinon nous aurions une inflation qui, soit, qui serait galopante. Et donc, on a besoin d'essayer de trouver des amortisseurs. Hier, à votre place, votre collègue Roland Lescure a tiré l'attention sur l'agroalimentaire. Par exemple, disait-il, quand on fait de la confiture, il faut des pots. Et produire un pot en verre aujourd'hui, c'est très cher. C'est aussi une filière qui vous inquiète C'est une filière, on en a parlé, on s'est vu il y a deux jours avec Roland Lescure. Il a raison d'alerter sur l'agroalimentaire parce qu'au surcoût des prix de la matière première, vient de s'ajouter le surcoût des emballages. Parfois le verre, parfois le carton, parce que tout ça c'est de l'énergie. Le verre c'est de l'énergie, les cartons c'est de l'énergie, et donc euh, au fond l'énergie vient se diffuser dans l'ensemble des produits, les produits de matière première et les produits euh, euh, qui, dont on a besoin pour transformer, et donc tout ça vient des surcoûts. Là aussi c'est la question du bouclier qu'on pourra mettre en place pour essayer d'amoindrir le surcoût. Est-ce que le comportement des marchés est correct Est-ce qu'il y a des profiteurs de guerre, des spéculateurs Non, je ne crois pas qu'il y ait des profiteurs de guerre. Alors Après il faudrait que tous les acteurs jouent le jeu, mais les profiteurs, d'ailleurs il y a eu un rapport d'inspection qui avait été demandé par Bruno Le Maire. Roland Lescure et, et Olivia Grégoire, et qui montrent qu'il n'y a pas de profiteurs euh, réellement de guerre. Après, comme on est dans un moment de tension où parfois euh, on a des hausses qui sont très brutales ou des baisses qui sont assez... d'une journée sur l'autre sur les céréales, par exemple, ou d'une semaine sur l'autre, on a besoin d'avoir des opérateurs, la distribution, la transformation, les producteurs, évidemment. Mais je pense à la distribution en particulier, qui joue mieux le jeu du passage de hausse quand il y a besoin de passer les hausses, et puis de prendre l'ensemble des coûts pour faire en sorte que tout le monde trouve son équilibre. Il y a aujourd'hui des entreprises... Euh, euh, qui perdent de l'argent si jamais ils produisent. Et donc ça peut pas être durable de ce point de vue là. Est-ce que vous craignez un effondrement de la consommation On n'achète plus de gâteaux, on n'achète plus de, de viande parce que c'est trop cher. Alors structurellement non, en quantité il n'y a pas un effondrement, il y a une répartition qui est très différente, c'est-à-dire qu'on a une dégradation euh, de la consommation des produits euh, sous label de ces produits de qualité, des produits bio, vers des produits première marque. Euh, et donc là pour le coup il y a une dégradation euh, peut-être de la qualité des produits qui sont consommés mais surtout, euh, euh, pour, les pour les producteurs français, pour l'industrie agroalimentaire qui avait fait le choix, c'était un bon choix. Et un, ça reste un bon choix d'avoir des produits sous signe et sous label de qualité. Là, il y a un, des mouvements qui sont puissants. Alors, est-ce que ça durera longtemps ou est-ce que c'est juste le passage de, cette, de ce moment inflationniste qui, qui, qui sera marqué et après on reviendra à un flux normal C'est ça sur lequel il faut être vigilant. Moi, j'ai une grande vigilance. D'ailleurs, on va, on va mener des travaux très rapidement là-dessus sur les les producteurs bio et les produits bio, parce que là, on a une, des baisses de 10, 15, 20, 25% de la consommation. Et là, pour le coup, ça déstructure le marché. Est-ce qu'au contraire, la France a des cartes à jouer Par exemple, sur les céréales, puisqu'il y a des difficultés à cause de la crise en, en Ukraine. Est-ce qu'on exporte mieux, plus cher bah, On exporte par nature plus cher, puisque le marché des céréales est un marché euh, mondial. Euh, ça permet de dire quand même qu'on on voit bien que dans ce type de crise, on a besoin d'être en capacité d'exporter. Euh, parfois, vous savez, on a des débats en France sur euh, le refus d'accords internationaux. Il faut être vigilant pour que nos intérêts soient défendus, en particulier nos intérêts agricoles. Mais par ailleurs, euh, dans un monde qui est très déréglé, les dérèglements climatiques, vous l'avez évoqué, les dérèglements économiques, les dérèglements géopolitiques, on ne peut pas être dans une situation où on est à la merci d'une situation guerrière d'un dirigeant tel ou tel qui déciderait de bloquer sa frontière et d'empêcher les, les, les, les échanges. Et donc, on a une carte à jouer sur les céréales, sur le lait, sur la viande, sur un certain nombre de produits. Il me semble que là, on a des cartes à jouer. Il faut qu'on garde notre capacité exportatrice. Et pour garder notre capacité exportatrice, il faut garder notre compétitivité. À propos d'intérêt agricole, le président de la République est en voyage aux États-Unis. Il défend beaucoup l'industrie contre les, les lois anti-inflation prises aux États-Unis. L'agriculture n'a pas d'enjeu dans ce voyage Si, si, il y a des enjeux autour de ce qu'on appelle la taxe Trump. Vous savez qu'il y avait été une taxe de rétorsion, notamment sur les produits viticoles, qui a lourdement pesé. Il y a un moratoire aujourd'hui qui a été décidé par le président Biden. L'idée, c'est de sortir de ça. C'était un contentieux qui était allé, par le, pour le coup, à l'aéronautique. Mais les mesures de rétorsion avaient porté sur les produits agricoles, en particulier vitivinicoles. On voit le bout. Donc ça, bah, on, va, je, on verra bien comment se sont déroulés les échanges, mais on voit bien qu'il y a quelques tentations protectionnistes aux États-Unis. Donc, il faut qu'on essaye de regarder dans quelle mesure on peut lever ces doutes. Ça a pesé lourdement sur la filière. On sait très bien que les États-Unis, c'est un des grands marchés en hein, débouché des, des, des produits viticoles. La Chine aussi euh, est, est un marché, elle est en donc, crise en ce moment Et Économique et politique. Elle est en crise économique et politique d'un choix qui a été celui de ce qu'on appelait le zéro Covid, euh, qui n'a pas été le choix des pays européens et pas en particulier le choix de la France. Et donc on voit bien qu'il y a des risques profonds de récession parce que c'est des, des régions entières qu'on ferme, des activités économiques qui ferment et, et avec des risques de, de déstabilisation à l'intérieur et puis des risques de déstabilisation économique. Donc c'est un sujet. Euh, qui doit attirer notre attention. On voit bien d'ailleurs quand on regarde euh, ce qui se passe en Ukraine, évidemment, avec ce que fait Vladimir Poutine, les tensions qu'on a en Chine, les tentations protectionnistes. On est quand même sur des éléments qui, qui doivent nous interroger sur euh, les tentations de repli sur soi qu'on a au niveau euh, mondial. Et puis le fait qu'au niveau européen, il ne faille pas être naïf. Il faut se protéger. Il faut aussi se protéger. Oui. Mais en même temps, euh, on voit bien ce à quoi mener le, le protectionnisme. Euh, il y a des années ou des dizaines d'années. Au nationalisme et à la guerre. Et oui, et donc il faut faire attention quand même à ces mouvements-là qui, qui, qui sont dans un certain nombre de pays. Euh, vous l'évoquiez, il y a le réchauffement climatique au-dessus de tout ça. Vous, la France a subi une sécheresse cet été, vous avez fait une sorte de Tour de France, un déplacement encore récent sur le sujet. Quels sont les dégâts C'est des dégâts de nature différente. Alors, sur les céréales, pas principalement, puisque... Au fond, la plupart d'entre elles sont récoltées au mois de juin. En revanche, sur le maïs, des dégâts très importants. Et puis des dégâts surtout sur les prairies. On a déjà une, plus d'une dizaine de départements qui ont été classés au titre des calamités agricoles. Donc c'est des dégâts d'alimentation pour le bétail, puisque... Le fourrage, le, fourrage, plus le maïs, oui, tout ça, c'est des éléments qui manquent, avec des prix qui sont élevés. Donc ça fait une double peine hein, pour un certain nombre d'éleveurs. Donc ça, et puis... Un certain nombre de cultures, et c'est là qu'on voit en quoi l'accès à l'eau est un accès déterminant. Je pense au maraîchage, je pense à l'arboriculture, je pense parfois à la vigne, euh, qui ont souffert très, très puissamment de, ces, de, ce, de cet épisode de Chesserez, dont je dis quand même au passage qu'il n'est pas complètement terminé. Euh, on a un on hiver a, sec. On a un hiver qui est pour l'instant est sec, et qui fait que... Euh, alors on va laisser passer l'hiver, on n'est qu'en entrée d'hiver, mais quand même, avec ce qu'on annonce, y compris sur le mois de décembre, les, la pluviométrie va rester très déficitaire sur l'année 2022, et il va falloir absolument... Alors on ne maîtrise pas les cieux, hein. oui. mais il va falloir absolument qu'on essaie de reconstituer cette réserve, sinon nous aurions une année 2023 qui pourrait être à risque. Est-ce que les bassines de sainte soline seront creusées toutes Mais c'est la volonté qui est la nôtre, c'est des décisions qui ont été prises localement. Euh, il y a eu des décisions et des recours de justice qui ont donné droit au... à ceux qui portaient les projets. Je rappelle toujours que sur sainte soline on était sur un projet où aujourd'hui on prélève 21 millions de mètres cubes, au bout on va en prélever 12 millions, et sur les 21 millions, tous c'était prélevé en été, et la moitié de ce qui reste, c'est-à-dire les 12 millions... Ça va être prélevé l'hiver. Donc, on a réduit de deux tiers le prélèvement en été. Donc, c'est un projet vertueux dans lequel on essaie de sécuriser la ressource et en même temps, les agriculteurs s'engagent sur la réduction de consommation. Et donc, on a besoin d'eau. Enfin, ce n'est pas une question du maïs, c'est globalement une question de toutes les cultures. Et en mode de dérèglement climatique, on a besoin, dans les périodes où il y a trop d'eau, de pouvoir la collecter. La bassine, c'est l'avenir, quoi. Ben, sous cette forme-là, les réserves, les retenues d'eau, les retenues de substitution, parfois, c'est des ouvrages qui sont plus importants. Je dis souvent ça quand vous regardez l'étiage, le niveau de la Seine cet, cet été à Paris, il a très peu baissé. Pourquoi il a très peu baissé Parce qu'en amont, il y a des grands lacs qui avaient été faits d'ailleurs avec l'accord des agriculteurs qui, l'hiver, servent plutôt à lutter contre les inondations de la région parisienne. On va d'ailleurs continuer cette politique-là. Euh, les agriculteurs ont accepté, y compris, d'être inondés l'hiver. Et donc, ces, ces grands lacs, ils, ont permis, ils permettent l'hiver d'éviter les inondations, ils permettent l'été d'assurer l'irrigation, l'alimentation en eau potable et le soutien du niveau de la Seine, donc avec un intérêt écologique. Donc, on a besoin d'ouvrages pour réguler ces flots d'eau. Qui sont, on a une forme d'arythmie météorologique qui fait qu'on a des périodes sans eau du tout, et puis des périodes avec beaucoup, beaucoup d'eau, et donc c'est ça qu'il faut réguler. La justice a, pris des peines, a donné des peines symboliques contre les écologistes qui ont commis des violences lors de, du rassemblement anti saint soline Ça a créé de la colère parmi les agriculteurs, cette indulgence, cette relative oui, indulgence c est, c est le, Moi, je ne m'appartiens pas de, de, de commenter les décisions de justice. En tout cas, nous avions mis les moyens, Gérald Darmanin avait mis les moyens humains, les forces humaines pour éviter le, les débordements, quand bien même il y en a eu, et pour montrer qu'à la, à la fin, force doit rester à la loi. Parce que si c'est dans la rue qu'on décide de la, de la viabilité ou non d'un projet, c'est la force et la violence qui dictent la viabilité d'un projet, alors à ce moment-là, on n'est plus en démocratie. On est sous une autre forme de régime, ce que j'appellerais un régime autoritaire, pour pas dire pire. Et donc il faut que force reste à la loi. Euh, certains appellent ça de la désobéissance civile. Non, ce n'est pas de la désobéissance civile. C'est fondamentalement le refus d'appliquer des règles de droit. Et quand vous êtes dans cette logique-là, vous prenez des grands risques pour la démocratie. La communauté juive, la communauté musulmane, sont inquiètes de voir l'abattage rituel euh, régulé pendant ce quinquennat, voire euh, modifié, voire interdit. Est-ce que vous pouvez les rassurer oui, oui, il n'y a aucune difficulté à les rassurer. Ce n'est pas la volonté du gouvernement, ça n'est pas ma volonté. Il y a un équilibre qui a été trouvé. Ça procède d'ailleurs d'une réglementation européenne qui autorise... Ces dérogations, il faut respecter aussi chacun dans son culte. Il y a des efforts qui ont été faits, y compris la modernisation des abattoirs pour procéder à ces abattages rituels dans de bonnes conditions sanitaires et donne bonnes conditions en général pour les animaux. Et donc, il, faut... il y a nulle volonté chez nous d'aller réouvrir ce débat qui a été ouvert 20 fois, ou tenté d'être réouvert 20 fois. Il me semble que là, on a un équilibre qu'il faut tenir. Hier, on a appris que la baguette entrait au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Est-ce que ça peut aider aussi les producteurs de céréales Pas de baguette, sans farine Oui, ça... d'abord, ça permet de mettre en valeur l'ensemble d'une filière, qui commence par les céréaliers, les gens qui produisent... Les céréales qui sont nécessaires à la production de baguettes, et puis au bout de la chaîne, les boulangers et le savoir-faire français, c'est un élément très symbolique, y compris parfois dans l'iconographie extérieure au pays, que la baguette, on a souvent été représenté de cette façon-là. Donc c'est un élément du, du patrimoine qui est important, et puis ça permet de montrer la valeur qu'on donne aux choses, et en particulier les céréales. Après les céréales se tiennent hein, en ce moment, pour les raisons que j'ai évoquées au début de notre, notre entretien, mais évidemment ça permet de montrer l'intérêt de conforter cette filière. Un mot du, du, du Modem, est-ce que le Modem est déjà en train de penser euh, l'après-Macron Qu'est-ce que vous allez faire en 2027 enfin, D'abord on est six mois après l'élection du président de la République, le, le Modem a toujours pensé, c'est pas la question de l'après-Macron, de l'après-président de la République, je trouve il faut jamais se mettre dans ces postures-là parce que c'est... Ça personnalise trop Ça personnalise et par ailleurs ça donne le sentiment de brûler les étapes et moi je, vous savez qu'au Modem on est plutôt sur des sujets de temps long, on essaie de réfléchir plutôt les choses comme ça ce qui n'est pas facile dans le monde dans lequel on vit. La question en revanche qui est devant nous et qu'il qui faut qui sans cesse revisiter pour l'espace central que nous représentons, que nous avons incarné avec François Bayrou et que, que nous continuons d'incarner avec François Bayrou, c'est celui de comment on trouve une force d'équilibre au centre et, de l'échiquier politique et comment on la construit. Et, et c'est ça le travail que nous avons à faire. Et on sait qu'il peut être candidat en 2027. Oui, il l'a il dit. D'ailleurs, je trouvais que c'était assez injuste, le, le procès qui lui a été fait. Il a dit qu'il s'interdisait rien. Mais vous demanderez à la plupart des responsables politiques, du niveau national, il juste je... de s'interdire rien, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive dans la vie politique. Marc Fénaud, merci et bonne journée. Merci à vous.